Bonjour les amis du trading. Alors, 10 000 euros par semaine, c'est l'objectif que s'est fixé Benoît Rousseau, donc le spécialiste du scalping dont je me suis inspiré pour ma formation scalping. Donc c'est le pari qu'il s'est fixé et qu'il est en train de réussir. Donc Pourquoi Parce que sa technique est extrêmement efficace et qu'il a eu un déclic psychologique il y a quelques jours qui lui a permis d'augmenter son effet de levier. Alors dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des risques bien sûr d'augmenter l'effet de levier et qu'il ne faut pas exagérer parce qu'on peut toujours avoir des, des mouvements brusques de marché. Mais euh, ce qui importe surtout, c'est d'avoir une bonne technique qui, euh, si on est régulier, si on est rigoureux, vous permet donc d'arriver à de telles performances. Euh, il y a quelques jours, donc il expliquait qu'il avait gagné en une journée quatre mois de son ancien salaire de, de, de professeur, donc il était dans l'enseignement avant, donc vous voyez euh, ce que le trading peut, peut rapporter et peut changer dans la vie d'une personne donc, qui se met à faire du trading. Bien sûr bon, il, a, il a 20 ans d'expérience, euh, moi j'ai 10 ans d'expérience donc euh, c'est sûr que euh, vous n'allez pas arriver à, à faire ça du jour au lendemain euh, lorsque vous commencez à trader mais le principal c'est d'abord de trouver une technique efficace. On peut parler de psychologie et de tout ce qu'on veut mais la première chose c'est de trouver une méthode de trading efficace. Euh, lui il a mis 10 ans à trouver une euh, méthode de trading efficace donc lorsqu'il a parlé de ses performances, de son expérience, et notamment du fait que pendant 10 ans il a perdu beaucoup sur le marché, il a perdu jusqu'à 150 000 euros, et qu'il s'est mis à gagner en faisant du scalping, je me suis dit bon ben il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là, il faut chercher en priorité une méthode de trading en scalping. C'est ce que j'ai fait et bien m'en a pris puisque j'ai vu directement les résultats euh, en utilisant une méthode de scalping. Donc le scalping, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est prendre des trades à très court terme, donc euh, la plupart euh, sont des trades de quelques secondes et vous pouvez ainsi vous exposer très peu aux risques sur les marchés et prendre rapidement donc euh, des mouvements. Il ne faut pas énormément de, de, de trades pour arriver à des bonnes performances mais vous pouvez donc petit à petit augmenter ainsi euh, vos gains et sortir très rapidement du marché. Donc j'ai commencé euh, à faire cela avec la plateforme MT4 qui me semblait la plateforme euh, la plus facile à utiliser et euh, donc l'unité de temps la plus petite en scalping sur MT4 c'est le 1 minute. Maintenant Benoît Rousseau lui travaille avec la plateforme ProRealTime que beaucoup d'entre vous euh, connaissent bien. Moi je ne la connais pas encore très bien mais je m'y suis mis et je commence à voir l'intérêt de cette plateforme, j'avais déjà essayé il y a quelques années, et l'intérêt principal que j'y trouvais, c'était qu'on pouvait trader en tics. Alors le tick, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une unité de temps, c'est vraiment l'unité la plus petite de trading. Et on peut donc avoir, lorsqu'on descend par exemple à 100 tics, on peut avoir des bougies de 100 tics, on peut descendre à 50 ticks, à, à 10 ticks même si on veut, et ça vous permet de, de voir des bougies donc euh, beaucoup plus rapidement que sur le 1 minute. Et ça vous permet également de gagner plus rapidement lors d'un mouvement lorsque vous vous positionnez dans le bon sens. Donc, j'ai commencé à faire des essais sur ProRealTime avec mes indicateurs, avec ma méthode de scalping et c'est très, très, très encourageant. Donc, euh, je vous montrerai ça dans, dans une prochaine vidéo. Donc euh, ma méthode euh, de scalping fonctionne également très bien avec ProRealTime. J'ai rajouté euh, un indicateur qui est les points pivots que je ne maîtrise pas encore totalement mais qui me semble effectivement être intéressant notamment parce qu'il y a beaucoup de traders qui l'utilisent. Donc en utilisant ProRealTime, euh, je vais et vous allez pouvoir également si vous le souhaitez euh, trader sur euh, les tics et on peut euh, gagner avec un mouvement d'un tick, deux ticks, trois ticks. Vous pouvez euh, décider par exemple sur le mini DAX d'avoir euh, 5 euros de gain par tick. Donc vous imaginez ce que, ce que ça peut faire, vous pouvez augmenter bien sûr votre levier mais vous pouvez commencer avec cela donc sans un trop gros capital et vous allez pouvoir ainsi profiter des avantages du scalping. Euh, qui, euh, qui est vraiment euh, une méthode que moi j'adore, que j'aime de plus en plus et qui donne énormément de résultats. Donc euh, 10 000 euros euh, de gains par semaine c'est possible, euh, il ne faut, faut pas viser ça dès le départ bien sûr il faut déjà un, un, un capital donc pour pouvoir se permettre cela, il ne faut pas prendre un effet de levier trop grand au départ mais le tout c'est bien sûr d'avoir une méthode efficace et vous entraîner sur cette méthode-là. Donc c'est la première chose, parce que si vous cherchez pendant 10 ans une méthode et que vous ne la trouvez pas, vous allez perdre votre temps pendant 10 ans. Donc il vaut peut-être mieux investir dans une formation qui vous permettra d'avoir une méthode efficace. Et cette méthode efficace, moi je l'ai développée, je l'ai expliquée dans ma méthode de scalping, vous avez des liens ici au-dessus et des liens en dessous de ma vidéo et c'est pour vous euh, l'occasion de démarrer avec une méthode réellement efficace. Donc vous pouvez commencer sur un compte de démonstration, puis sur un petit compte réel et puis augmenter ainsi euh, votre capital et votre effet de levier et vous pourrez ainsi euh, peut-être un jour également viser à gagner 10 000 euros par semaine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et si vous êtes intéressé donc par euh, ma méthode, donc c'est avec plaisir que vous pouvez acquérir cette méthode aujourd'hui. Et envoyez-moi des emails si vous avez des questions. Sous la vidéo vous trouverez également les avis de mes étudiants avec ma méthode de scalping que je suis toujours en train d'améliorer. Et maintenant, ProRealTime, je crois que ça va encore être une étape supplémentaire pour arriver à avoir encore de meilleurs résultats, bien que les résultats sont déjà excellents. Voilà, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes en vacances profitez-en bien et profitez de l'occasion de cette période de vacances pour vous mettre au trading à la bourse si, si vous êtes intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et si vous souhaitez me retrouver dans mes prochaines vidéos abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir.